Bonjour à tous, euh, bienvenue et euh, bon début de Picon à tous. Euh, je vais commencer par remercier les organisateurs, euh, ça a l'air de, de super bien se passer. Euh, donc euh, Aujourd'hui je viens pour vous présenter, pardon pour les, les poches, hop, euh, je venais vous présenter une, une petite introduction à, à OpenShift, et euh, notamment sous l'angle de euh, comment faire tourner du Python dans OpenShift. On va prendre euh, des applications web comme, euh, comme exemple. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est vraiment euh, introductif. On, on, on va voir que, euh, euh, donc, donc OpenShift, derrière, il y a, il y a de la conteneurisation. C'est un sujet qui est hyper vaste. On ne va pas traiter tout ça en 25 minutes. Euh, juste, pour, euh, juste pour avoir une petite idée, euh, est -ce, Docker, est-ce que ça parle à tout le monde Euh, pour commencer, euh, du coup, je me présente. Euh, donc je m'appelle Arthur Lutz, je travaille pour une société qui s'appelle Logilab. Euh, vous pouvez me suivre sur Twitter et sur Mastodon si vous voulez plutôt euh, être dans le fait divers et tout ça. Euh, à Logilab, on, on est une société euh, de prestation de services en logiciel libre. On est euh, spécialisé sur le logiciel libre, on fait du Python depuis, euh, depuis 15 ans. Euh, on en est très content et voilà, on fait. Euh, on fait plein de choses autour de ça. Euh, je suis basé à Nantes et du coup je suis l'organisateur du Meetup euh, Python euh, à Nantes. Je fais aussi le, le Meetup Soulstack à Paris qui est un petit peu moins euh, fréquent. Euh, euh, donc je suis plutôt dans la tranche euh, DevOps. Euh, quand, quand je fais du Python, je fais de, de l'Ops du développement et aussi du coup euh, à l'intersection du DevOps. Euh, donc un petit avertissement, là je vais vous présenter OpenShift, euh, si vous êtes amené à, à vouloir pousser vos, vos, vos applications vers euh, des orchestrateurs de conteneurs type OpenShift ou euh, Kubernetes, un petit mot d'avertissement, essayez de ne pas brûler les étapes, euh, J'ai pas retrouvé, j'étais tombé sur une documentation qui reprenait ce principe-là, je l'ai pas retrouvé là, pour la presse, mais c'était vraiment de dire, euh, c'est une courbe d'apprentissage qui est assez longue, donc il ne faut pas hésiter à à commencer vraiment par la base, faire du Docker tout seul, ensuite euh, euh, comprendre comment on peut faire du Docker Compose pour euh, euh, coordonner plusieurs services qui, qui, qui tournent à l'intérieur du Docker, euh, regarder des choses comme Docker Swarm, CoreOS, euh, Rancher, etc. Euh, éventuellement, du coup, euh, regarder OpenShift. Et puis, c'est un peu la question que je pose dans cette présentation, euh, et c'est une des choses que je vois comme avantage à OpenShift, c'est est-ce euh, que ça nous permet d'appréhender, de, de mieux comprendre Kubernetes pour éventuellement passer à cette étape-là. Donc voilà, je n'ai pas du tout de... Euh, je ne veux pas vous dire, faites absolument du OpenShift plutôt qu'une autre technologie. Je trouve que c'est une technologie qui est intéressante pour découvrir les principes qui sont associés à ce genre de mode de fonctionnement. Donc OpenShift, qu'est-ce que c'est euh, Alors maintenant, ça s'appelle OKD. Donc entre le moment où j'ai soumis le sujet de ma présentation et aujourd'hui, ils ont changé de nom, euh, donc euh, maintenant, ça s'appelle euh, OKD qui est, euh, qui est pour faire, je pense, ressortir un petit peu euh, le, le fait que ça soit une distribution euh, par-dessus Kubernetes. Euh, et donc, du coup, le pitch sur leur page d'accueil, c'est toujours intéressant de, de, de, de prendre ces, ces descriptions qui tiennent en, en deux phrases euh, pour, euh, pour voir ce que c'est. Euh, donc, ce qu ils, ils disent que c'est une distribution de Kubernetes qui est optimisée pour le la livraison continue d'applications euh, en mode multi-tenant et que ça ajoute de l'outillage orienté pour le développeur et pour, les, euh, et pour les, la maintenance euh, opérationnelle donc plutôt le, le, les profils sysadmin pour euh, faciliter un déploiement rapide euh, d'applications, faciliter le développement euh, la livraison continue et euh, le, la montée à l'échelle de, de, de, de ces applications après il y a une histoire de de maintenance à long terme, etc. Plus facilement vous pouvez livrer, plus facilement vous pouvez euh, déployer des, des patches de sécurité, euh, euh, faire des modifications, etc. Et une des choses qui, moi, m'intéresse particulièrement sur, sur OpenShift, c'est euh, la, la notion de... Euh, donc, euh, on a de plus en plus en fait euh, euh, enfin, des acronymes un peu barbares pour euh, par exemple l'expérience le, utilisateur, utilisateur. Maintenant on dit voilà il y a le UX design, etc. Donc c'est très important de focaliser sur l'utilisateur, ce, ce qui est tout à fait vrai. Euh, une autre chose qu'on a maintenant, c'est le DX, donc le Developer Experience. Donc, quand, euh, quand vous êtes un développeur sur un projet, sur, euh, dans une entreprise, etc. Euh, c'est aussi le rôle de cette organisation et de ce collectif de vous fournir des outils qui facilitent l'intégration continue, la revue, le déploiement, etc. Donc là, en fait, OpenShift apporte des choses intéressantes en termes de, de, de DX. Euh, Qu'est-ce qu'il y a comme fonctionnalité dans, dans OpenShift euh, Pour schématiser, on va avoir une interface web par-dessus Kubernetes, alors Kubernetes a aussi... Euh, des interfaces web, ils ont des dashboards, etc. Euh, une des choses qui... Moi, ça fait pas longtemps que je fais du Kubernetes, ce n'est pas du tout notre spécialité. Il euh, y en a d'autres qui le feront euh, très bien euh, ça. Euh, L'idée, en fait, quand on a commencé à faire du Kubernetes, c'était... Euh, Oula, c'est quoi ces noms, les pods, c'est quoi les, les, les, les secrets, les machins... Enfin, il voilà, y a toute une terminologie qui vient avec, qui n'est pas forcément euh, très compréhensible. Et je trouvais que euh, quand on comparait avec OpenShift, euh, dans OpenShift, les termes étaient un peu plus proches de notre culture et voilà, on, on avait un peu plus de facilité à, à les comprendre. Donc du coup, il y a des outils pour les développeurs, ça on, on va le voir, euh, on va le voir dans la démo. On a des mécanismes de sécurité intéressants, donc ça on, de supplémentaire, on va on, on va voir. Euh, Souvent, en fait, on a besoin de les connaître généralement pour les désactiver au début, pour dire ben, ben, voilà, pour, pour pouvoir commencer à livrer des trucs, je vais les désactiver. Puis après, dans, une deuxième temps, dans un deuxième temps, on verra comment on peut les, les utiliser. On a des on a des mécanismes assez modulaires et complexes de de, de déploiement de, de types de déploiement. Donc, on a des rolling release, par exemple. Donc, on va dire quand on livre une nouvelle version de de, de, de l'application, en fait, on continue de répondre aux requêtes, et puis au fur et à mesure, quand on considère que les, les nouveaux. Euh, Services euh, peuvent répondre et sont, sont valides, etc. Au fur et à mesure, on redirige les requêtes là-dessus. Du coup, on a des mécanismes intéressants pour euh, livrer l'application sans, sans perte de service, donc sans downtime, etc. Ça, c'est limite, mais en tout cas, il y a des mécanismes dedans. Donc, il y, le, il y a le rolling release, il y a le recreate, donc on éteint tout et puis on, on recrée, euh, il, y a des, il y a des stratégies de A-B testing, etc. Euh, une des choses qui est euh, aussi euh, hyper intéressante de mon point de vue, et ça, euh, du coup, je. C'est pour ça que je trouve ça bien d'aller au picon. En 2015, j'étais à Pau, il y a eu une presse sur les health checks, donc les tests, les tests fonctionnels en production. Et donc du coup, là-dedans, on commence à avoir vraiment, on voit apparaître de manière pré cette notion de health check. On va dire, mon health check, c'est tel, tel test, il faut taper sur telle URL, il faut que telle URL se comporte de telle manière, il faut que tel port soit ouvert, etc. Dans, dans OpenShift, on a deux notions de health check. On a la, ce qu'ils appellent le readiness probe et le liveness probe. Donc le readiness probe, c'est euh, le conteneur, il tourne, il y a des choses qui s'exécutent dedans, euh, etc. Et euh, le liveness probe, c'est vraiment un test de service, c'est-à-dire euh, mon, mon application web, par exemple, a réussi à se connecter à la base de données et elle peut renvoyer des pages web. Euh, ce, qui est, euh, ce qui est intéressant là-dedans, euh, c'est aussi justement dans cette culture du DevOps, les, les interfaçages qui peuvent se faire entre les devs et euh, les ops, c'est-à-dire qu'on ne livre, on livre pas une boîte noire euh, aux opérationnels qui ne savent pas euh, ce qui tourne dedans, on a une spécification qui peut, qui peut être faite sur euh, ce qu'il qu y a dedans. Euh, voilà, et donc du coup, vu que ça repose sur Kubernetes, toutes les choses qu'on pourrait faire avec Kubernetes, on, on peut les faire aussi, donc si vous, pouvez, vous voulez faire du Helm pour livrer les euh, applications déjà toutes faites, euh, vous pouvez faire ça. Euh, si vous voulez faire du OpenShift, on va voir qu'une des choses qui est compliquée, c'est l'administration d'un cluster OpenShift. Euh, donc, cluster, voilà, ça fait. Wow, c'est sérieux, c est, c est, on, peut, on peut virer des machines, il y a la notion d'élasticité tout, c'est super. Euh, en pratique, en fait, si vous voulez commencer à jouer avec, il y a un projet qui s'appelle MiniShift, qui est calqué sur un projet qui s'appelle MiniCube pour Kubernetes, euh, et qui vous permet de lancer sur votre machine, euh, si elle a un, un petit peu de RAM, euh, un cluster OpenShift d'un seul nœud dans une machine virtuelle. Là, c'est ce qu'on va utiliser pour, pour les démos. J'ai un cluster, j'ai une VirtualBox dans laquelle j'ai un, euh, un mini Shift qui tourne. Euh, une des choses, euh, donc, donc ça je ne sais pas si, ça, si, si vous avez commencé à faire du Docker euh, que vous avez peut-être rencontré, une des difficultés quand on commence à mettre Docker dans la main des développeurs, c'est euh, « Ah ben voilà, le, le, le, le, mon image elle ne se démarre pas, euh, mais je voudrais quand même aller, aller voir pourquoi elle ne se démarre pas. Euh, euh, J'aimerais quand même lancer quelques commandes, etc. Ah, je pas mon éditeur. Euh, » euh, Etc. Euh, une des choses qui est, euh, qui est intéressante avec OpenShift c'est euh, dans l'interface web on peut aller euh, euh, lancer un terminal euh, sur une instance qui tourne, donc avoir l'équivalent d'un docker exec avec euh, toutes les variables d'environnement qui sont présentes et on peut, une des choses qui moi je trouve euh, est absente d'autres euh, solutions on peut lancer un conteneur avec son, son contexte, donc ses variables d'environnement ses, ses volumes etc euh, même quand il démarre pas euh, souvent, ce, qu se retrouve, moi, ce que je me retrouve à faire, euh, c'est peut-être pas la bonne solution sur d'autres euh, projets. c'est euh, Je remplace le entry point par slip et puis euh, hop, je le lance et puis après je fais mes commandes et puis je l'éteins, enfin, c'est un peu dégueu. Euh, là, en fait, il y a un truc qui est vraiment tout fait euh, dedans. Euh, une des choses aussi qui est euh, hyper importante pour moi euh, dans, dans ce genre de système, c'est euh, le fait de pouvoir partager euh, les logs. De pouvoir partager via des url en fait donc on a tout dans une interface web on va voir que l'interface web c'est bien mais on a aussi une ligne de commande dès qu'on a commencé à bien comprendre les concepts et qu'on veut l'automatiser ou qu'on veut taper en ligne de commande on va pouvoir le faire là en fait le fait d'avoir des url c'est pas juste pour un truc joli c'est aussi parce que dans une équipe je peux dire ah bah voilà tel service il y a un truc bizarre dans les logs hop je, je copie-colle l'url du build ou, de, ou du run et je l'envoie à un collègue en disant qu'est-ce que en penses etc. C'est un concept que nous on retrouve dans, dans des systèmes comme Sentry pour la collecte d'erreurs ou RunDeck pour le, le fait d'administrer enfin lancer des tâches d'administration. Il y a vraiment cette notion de partage plutôt que de lancer des choses dans un terminal et faire un copier coller ou une copie d'écran etc. On a tout dans le navigateur, les trucs sont stockés, on peut les partager facilement avec, avec les gens avec qui on collabore. Euh, une des choses, euh, donc, euh, juste pour vous montrer un peu le, la, la tête de, de l'interface web. Donc là j'ai Minishift qui, qui est lancé, euh, si je reprends sur la page d'accueil. Euh, donc on a, on a une notion de ce qu'il appelle le multi-tenant. Donc on a les différents projets, donc là je peux faire un projet, faire 2008, par exemple. Et puis euh, voilà, j'ai à l'intérieur de ce projet un certain nombre de, de choses. Donc on a, euh, je sais pas si c'est visible, on a euh, des applications, euh, des images, euh, euh, ce genre de choses. Euh, tout à l'heure, je vais vous montrer un peu le, euh, le, le démon. Donc pour revenir à OpenShift dans le cadre de, de Python, euh, qu'est-ce qui est intéressant euh, du, Python est un, est un citoyen de première classe dans, dans, dans, dans l'écosystème OpenShift. Et une des choses qui nous nous a intéressé c'est cette notion de S to image donc sur image c'est euh, on va le voir donc en, en, quand vous lancez OpenShift et que vous voulez lancer une nouvelle application euh, ici on a un catalogue entre guillemets d'applications euh, pour, pour pour démarrer avec des exemples on verra qu'on prendra l'exemple Django tout à l'heure euh, mais on a aussi donc des applications Python, Ruby euh, et PHP, Perl, Node. Et donc l'idée, ça va être de dire, euh, on va pouvoir pointer sur un projet dans lequel les, euh, les informations pour pouvoir installer le projet et euh, lancer le projet sont disponibles dans ce dépôt-git. Euh, on, est, on est copains avec les gens d'Octobus, on aimerait bien pouvoir faire du Mercurial, mais voilà, ça fait pas partie des options... Euh, euh, aujourd'hui dans OpenShift, mais, euh, et donc du coup, on va pouvoir dire, bah, moi c'est un projet Python, euh, et donc du coup je vais pouvoir pointer sur un dépôt dans lequel sont contenus l'ensemble des informations qui permettent de lancer ce projet. Euh, donc pour pouvoir construire une image, et, et donc du coup il y a une notion de standardisation. Euh, si vous avez commencé à faire un peu du Docker, euh, une des choses qu'on va retrouver, c'est là, ah, chacun a pris Docker, le Dockerfile dans son coin, etc. On commence à avoir des écosystèmes avec des hacks dans tous les sens et exporte machin. Euh, et puis voilà, j'installe, lui il est basé sur Debian, lui il est basé sur Alpine, lui il est basé sur CentOS, etc. Donc ça, ça peut, cette diversité n'est pas forcément source de, de, de, de qualité. Et donc là, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une euh, on va en fait se baser sur un requirements.txt, donc on dit c'est un projet Python, donc pour pouvoir installer un projet Python, on se base sur une liste de dépendances. Et donc du coup il va installer ces choses là et ensuite il va faire du WSGI standard, par défaut c'est du unicorn, on peut, on peut variabiliser ça. Et donc du coup il va construire son image et il a des choses pré-câblées dedans pour pouvoir lancer des applications web en mode WSGI. Euh, donc ça, tout ça c'est configurable euh, au niveau du build mais aussi au niveau du run. Donc au niveau du build c'est euh, on va construire une image et euh, on va pouvoir euh, variabiliser euh, à ce, ce moment-là. Donc on va pouvoir avoir des feature flags par exemple qui sont euh, pris en compte euh, au niveau du build. On va pouvoir euh, faire des optimisations euh, mais aussi au niveau du run. Et une des choses qu'on va peut-être voir là dans la démo c'est... Quand on modifie une variable d'environnement, hop, il, il, il refait un déploiement, euh, il prend en compte la, la, le changement de variable d'environnement directement. Donc si vous avez une application qui tourne, quelqu'un qui vous signale un problème et que vous avez une variable d'environnement qui vous permet d'augmenter la verbosité des logs, hop, on la met, on, ça, ça redéploie l'application avec ces nouvelles variables et euh, ça le lance. Donc, on va pouvoir avoir du Python 3.5, 3.4, 3.3 euh, et euh, 2.7 qu'on vraiment plus pu utiliser. Euh, donc du coup, pour vous montrer un peu comment ça fonctionne, on va prendre l'exemple de, de Django. Euh, Est-ce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas du tout Django euh, Donc ici, on a une application Python de base. Nous, on va, on va tricher un peu juste pour faciliter la tâche. On va dire on veut installer du Django avec du Postgres dedans, même si les gens de Postgres disent qu'il ne faut pas faire tourner du Postgres dans, dans des conteneurs. Euh, donc du coup voilà, il y a toute un, une série de paramètres, là, on n'est pas la peine de les, de les modifier et donc du coup il va prendre, je sais pas si vous le voyez là, le dépôt qui s'appelle django x euh, dans lequel on a un requirements.txt et quelques fichiers de configuration supplémentaires pour lui dire comment déployer son application. Donc si je reviens sur l'overview, euh, ici en fait on, on voit qu'on a donc, deux services, on a un service Postgres qui est en, train, en cours de déploiement et puis, on a euh, le déploiement euh, de, de Django. Et ici, en fait, on voit directement dans l'interface au niveau du, de la chose, on voit le log de construction. Je sais pas si vous avez vu passer, il lance les tests à la fin de la construction. Alors, on peut intégrer dans, le, dans, le, dans, dans la construction des tests unitaires. Et puis, voilà, là, on voit qu'il est en train, une fois qu'il a construit l'image Docker, il la pousse sur son registre interne. Euh, une fois que le registre interne reçoit l'image, ça va déclencher le déploiement de l'application qu'on va pouvoir voir. Hop. Il va faire l'effet démo. Ça arrêtait à 7 sur 10. Bon, pendant qu'il finit de pousser euh, l'application, une des choses que vous pouvez peut-être voir, c'est euh, quand vous déployez une application euh, de... de une application web en fait elle va écouter sur un certain port et donc du coup pour le pour euh, là voilà, il, faut, il faut mettre il faut mettre le port dans le Dockerfile, il faut faire des routes entre les différentes choses, etc. Là en fait ça va être intégré de base, c'est-à-dire qu'on le voit ici, ça écoute sur port 8080, et euh, il va faire une, une route automatique en utilisant le nom du projet et le nom du service qui vous génère une URL qu'on voit ici. Euh, donc ça, ça c'est une des choses que je trouve. Euh, extrêmement intéressante avec ce, ce type de déploiement, c'est vraiment, hop, out of the box, on a une URL euh, qui, nous est, qui nous est filée. Alors c'est est une URL, ça j'ai découvert ça en utilisant OpenShift, un truc qui s'appelle NIP.io, alors il y en a plusieurs. Euh, NIP.io, en fait, c'est un DNS qui vous renvoie une, une adresse IP locale. Donc là, dans ce cas-là, en fait, il, euh, il nous fait une URL avec dedans euh, 192.168.99.100 euh, qui est l'adresse IP de... De de, du mini shift qui tourne sur ma machine et hop on a une url euh, qui, est, qui, est, qui est servie donc du coup alors l'application Django elle fait pas grand chose, elle affiche une page web euh, et elle euh, pour montrer qu'il y a de la persistance elle, elle stocke en fait le nombre de visites qui sont faites euh, elle stocke ça dans, dans le postgres euh, et donc du coup euh, de mon point de vue on, on voit euh, on voit des concepts qui sont relativement accessibles euh, avec des choses comme, là voilà, on, on veut euh, faire de la scalabilité, on, euh, on rajoute un pod et on voit qu'il y, y a des codes couleurs qui montrent ici il est not ready, c'est-à-dire qu'il a lancé le conteneur, mais par contre, la probe euh, n'a pas encore détecté que ça répondait au service, donc elle n'est pas mise le, devant le load balancer de, de, qui, qui est en train de servir l'application, et hop, on a, on a deux, deux applications. Alors du coup, là, par exemple, si je, fais, si je refais un deploy, graphiquement en fait, on va voir qu'il euh, y a une nouvelle version, alors là j j pas forcément le temps de, de faire une modification euh, et, et de faire une nouvelle version mais on, va, on voit en fait euh, juste graphiquement que c'est en train de déployer, donc ça c'est aussi un truc qui du point de vue du, de l'expérience développeur je trouve est assez intéressant, est, euh, euh, on a vraiment un affichage graphique qui nous, qui, qui nous montre que c'est en cours de déploiement etc que ça prend un certain temps, une des choses qu'on qu sur lequel c'est aussi assez intéressant, c'est, alors là, je ne vais pas forcément pouvoir vous le montrer, quand on fait des builds, ils prennent un certain temps, au bout d'un moment ça peut être problématique que le build prenne 15 minutes par exemple, et donc du coup on a une historisation de toutes ces, de toutes ces métriques qui permettent de voir qu'on on peut optimiser, enfin voilà, une des choses quand nous on a fait des livraisons, sur, sur d'autres applications qui ne sont pas les applications d'exemple, c'est euh, on avait des builds de 15 minutes parce qu'on on installait NumPy, on a trouvé des optimisations pour, euh, pour ne pas compiler NumPy à chaque fois, on est passé euh, de 15 minutes à 3 minutes, enfin, ça, devenait, ça commençait à devenir raisonnable, après on a mis d'autres caches en place. Euh, donc du coup, euh, tout ça est relativement bien documenté. Euh, Django, je ne sais pas pourquoi ils ont, ils ont pris ce truc-là, mais il y a pas mal de, de retours d'expérience sur qu'est-ce qu'ils ont dû adapter dans Django pour, pour, pour pouvoir le faire tourner sur, sur OpenShift. Euh, sur le mécanisme S2 Image, il y a même des variables d'environnement qui sont spécifiques à l'écosystème Django, alors qui peuvent être utilisés, réutilisées, je pense, sur, sur d'autres euh, frameworks. Euh, donc là, par exemple, Disable Collect Static ou euh, Disable Migrate, en fait, par défaut, on, on lui dit... Euh, quand tu démarres, tu t essayes de lancer une migration de données, euh, là on peut, on peut aussi le désactiver ce mécanisme. Euh, du coup, on ne va pas avoir beaucoup de temps. Nous, on a utilisé euh, ces principes-là pour déployer des applications euh, -Web. Donc, Kubik web c'est un framework web écrit en Python, euh, qui est développé par, par Logilab, qui est en logiciel libre, qui est euh, une alternative à, à Django, en quelque sorte. Euh, donc voilà. Et, en fait, euh, on utilise du pyramide, donc euh, l'adapter pour, pour OpenShift était relativement simple. Euh, une des choses en termes de retour d'expérience, c'est euh, le, le, on avait déjà des choses qui tournaient dans des dockers, du coup c'est un peu plus facile de, de les passer à une technologie comme ça. Donc de nouveau cette notion d'étape euh, euh, au fur et à mesure. Donc voilà, les, les démos et les proof of concept, c'est super, euh, ça marche bien, ça, ça affiche des pages web, voilà, c'est formidable. Euh, en pratique, c'est quand même un peu plus compliqué que ça, donc euh, je vous cite l'exemple que, que, que je citais tout à l'heure sur euh, les builds, ça, ça, peut, ça, peut prendre, euh, ça peut être très long, hein. une des choses, enfin non, mais on a une boîte avec une spécificité sur, euh, sur Debian, donc c'est vrai qu'on on a tendance à, à encourager à faire des paquets Debian plutôt que d'utiliser des, des paquets pipes. Euh, là ça s'est un petit peu amélioré en fait sur... Euh, euh, sur l'utilisation sur des wheels donc euh, des choses qui sont pré pour votre plateforme et qui peuvent être shippées euh, euh, avec, euh, avec PIP euh, euh, donc dans les optimisations par exemple euh, ça c'est assez, assez bien documenté vous pouvez rajouter un proxy euh, PIP euh, au sein de votre infrastructure ou même à l'intérieur de votre, de votre OpenShift pour euh, accélérer en fait le, plutôt que de télécharger à chaque fois euh, les paquets depuis Pipey, vous, vous les récupérez depuis une source locale. Dans les retours d'expérience aussi, donc il y a la courbe d'apprentissage de Docker qui est assez longue, donc n'hésitez pas à prendre votre temps à, à vous former là-dessus, hein, c'est de mon point de vue pas quelque chose qui est super accessible au début, mais qui finit par rentrer dans les, dans les, dans les usages. Euh, une des choses aussi euh, sur lequel on n'a pas encore de solution, et ça, si, si jamais il y a des gens qui ont des idées ou qui ont déjà des pratiques euh, là-dessus, ça m'intéresse d'avoir un peu de retour. Euh, on a vu qu'avec... Euh, J'en ai pas forcément parlé extensivement, mais euh, si je déploie une nouvelle version de euh, mon logiciel euh, et que les liveness probes ne passent pas au vert, il va continuer de servir l'ancienne application qui, euh, qui répond déjà au service. Donc euh, j'introduis un bug, euh, J'essaye de le livrer, euh, en fait euh, sur ma machine ça marche mais en prod euh, il n'arrive pas à contacter le Redis qui n'existe pas encore ou je ne sais pas quoi. Euh, donc du coup ça, ça, ne, ça ne livre pas et donc on, on, on peut avoir euh, des choses qui, euh, qui sont livrées et puis après qui, on, on revient en arrière sur le, sur le logiciel de manière euh, automatisée. Et une des choses que nous, on n'a pas encore trouvé comme solution, c'est comment est-ce qu'on fait ça pour les données On a un mécanisme de migration de schéma, de schéma on, on modifie le schéma de la base de données, on arrive à un stade où, bah, en fait, ça ne marche pas, il y a un bug, comment est-ce qu'on fait pour revenir en arrière euh, de manière atomique euh, voilà. Donc ça, pour l'instant, on n'a pas vraiment l'impression que euh, euh, OpenShift a une solution toute faite pour ce genre de problématique. Euh, quelques notions de sécurité dans OpenShift. Euh, donc en fait quand les gens ship des images Docker pour OpenShift qui rajoutent des métadonnées pour dire quel utilisateur tourne, etc. Euh, y a, par défaut en fait l'utilisateur qui fait tourner réplication n'existe pas. Donc ça c'est une des choses sur lesquelles vous pouvez euh, avoir des problèmes. Bien évidemment il y a possibilité de désactiver, alors c'est pas forcément trivial, mais en tout cas euh, euh, si vous cherchez un peu dans la documentation, il y a moyen de le désactiver. Euh, les self-services URL, on en a parlé un petit peu. Hop, parce que fini pour les questions. Euh, les self-service URL, je viens d'en parler un petit peu, une des choses que je trouve super intéressante de ce point de vue là, c'est aussi le côté euh, euh, avoir des workflows euh, qui permettent de livrer basé sur, euh, sur une proposition de modification. Donc, euh, on, fait, euh, on fait une branche de développement, on, on, on peut montrer une démo de ce, ce code qui tourne. Donc, là-dessus, s'inspirer de NativeLight qui, euh, qui vous génère des URLs à chaque fois. Il y a aussi, euh, je ne sais pas s'il y a des gens qui, qui ont participé euh, au sprint, il y avait les gens de FunkWale. Euh, quand on fait une merge request sur la documentation de FunkWale, ils, ils vous génèrent une URL avec le nom de, ce, de votre merge request. Et il vous, il vous génère le site, vous pouvez naviguer dessus, etc. Donc, c'est l'idée de reprendre ce même principe. Et donc, plutôt que d'avoir des, des, des projets où on a la prod, la pré-prod, l'intégration, etc., on a vraiment un environnement clos pour chaque fois qu'on fait une proposition, hop, il nous, il nous génère l'application, éventuellement il récupère quelques, quelques bouts de données de la pré-prod ou de la prod. Voilà, ça, c'est des choses que, que je trouve assez intéressantes. Euh, voilà, euh, j'ai pas forcément le temps, je voulais faire le parallèle dans, dans l'univers Jupiter, on a un, une notion de repo to Docker, où il va se brancher sur un, sur un dépôt dans lequel il y a une spécification de comment, ça, de, de qu'est-ce qui doit être installé dans l'image. Euh, Binder utilise ce principe-là, donc on met un, un, un dépôt Git et hop, on a un environnement avec des, des, des logiciels préinstallés. Euh, XKCD a fait une blague là-dessus, avec... le. le l'installeur universel qui essaie de faire toutes les méthodes d'installation. Donc on se retrouve un peu dans ce, ce, genre, de, ce genre de mécanisme. Euh, voilà, donc on a un certain nombre d'avantages dont j'ai parlé. Euh, euh, il y a un couplage de, qui, est, qui est automatique avec Prometheus, CIO et, et Grafana, pour ceux qui, voilà, quand on passe à l'étape d'après, euh, il y a un outillage qui est, qui est assez bien intégré. Euh, et euh, il y a quand même quelques inconvénients. Euh, C'est très fortement euh, branché sur Red Hat 100 OS. Il euh, y a un écosystème un peu payant d'images qui sont pré -câblées. Donc euh, On a vu l'exemple sur PostGIS où, à euh, ah, Postgres pas de problème, mais par contre, si vous voulez faire du PostGIS, il euh, bah, y a une image payante euh, chez Red Hat. Euh, la documentation est un peu éparpillée sur plusieurs versions. Euh, en plus, maintenant, avec le changement de nom, ça complique aussi euh, les choses. Et puis, après, voilà, quand on creuse un peu, il y a du templating en YAML euh, qui peut être euh, un peu euh, fastidieux. Euh, du coup, je vais arrêter là. Euh, Logilab recrute. Donc, euh, si euh, vous cherchez du boulot euh, et que vous voulez bosser dans une boîte qui fait des choses intéressantes euh, avec des gens sympas, euh, venez me voir. Et euh, je ne sais pas si. Euh, J'ai 25 minutes sur mon timer, mais je pense que pour passer euh, au suivant, on va passer les questions euh, dans le hall. Merci beaucoup pour votre attention.